Et salut à tous, c'est Iron. j'espère que vous avez la pêche parce que moi ouais. Aujourd'hui je vous retrouve pour commenter le clip du dimanche numéro 38. On commence tout de suite par un très beau clip de Optic sur Hyde. Il va faire un premier kill, puis se diriger vers la piscine pour faire un deuxième kill. Suivi d'une triple une balle pour la quad feed on screen en deux balles et la 5 feed broke. Vraiment gros GG à toi. On passe tout de suite au clip fail par Tips Valley sur Advanced Warfare. Il va faire un très bel enchaînement, mais il va se faire broke à chaque fois, malheureusement. Il va commencer à tuer un gars, puis un deuxième gars invisible. Il va aller de l'autre côté à longue distance, il va encore faire le troisième kill, le quatrième kill. Il a été broke déjà, il se fait encore broke, il va faire encore un kill, et encore un dernier kill, puis louper sa dernière balle. Voilà, vraiment dommage pour toi, Valy. Voilà, c'est déjà la fin de ce clip du dimanche, j'espère qu'il vous aura plu, je tenais à vous remercier pour le nombre de commentaires qui explosent depuis que j'ai fait la vidéo 500 abonnés et que je vous en ai parlé, donc euh, merci à vous, merci de commenter autant, c'est génial, euh, sur ce, moi je vous laisse, gardez la pêche, c'était Iron, allez, ciao tout le monde